Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez aujourd'hui suite à la vidéo sur la fiche technique des punaises de lit, je vous avais dit je vous présenterai la machine à vapeur sèche. Donc là voilà, elle est là. Donc je vais vous montrer ça, mais avant tout jingle. Bon voilà les Dédés. La machine est prête Bon, vous avez vu le petit t-shirt Dédé Frelon Si vous êtes intéressé par des t-shirts et pour soutenir la chaîne N'hésitez pas à aller dans la description Il y aura le site de la boutique des Dédé Frelon Avec plusieurs modèles Sympathiques Allez, on va commencer par la machine, la machine est prête Je vais vous montrer vite fait les boutons Hop, vous voyez Les boutons sont tous allumés La barre est dans le rouge, donc c'est pas mal, ça à dire que c'est chaud Ici nous avons le pistolet qui est tout prêt, avec une petite bouteille. Alors c'est pas du produit, ça c'est pour protéger euh, du calcaire. Donc cette machine, elle sert à quoi Elle sert à traiter les punaises de lit. Ça détruit la punaise de lit vivante en quelques secondes. Ça détruit les larves. Et surtout, ça détruit les œufs. Il faut savoir qu'il n'y a aucun produit chimique qui tue les œufs, que ce soit de blattes ou d'autres insectes. Donc ça, la vapeur, automatiquement, elle détruit l'œuf. Elle fait cuire de l'intérieur et du coup, ben, il n'y aura pas d'éclosion. Donc, c'est un, un avantage parce qu'on n'utilise pas d'insecticide. Euh, mais il faut savoir quand même, si on est dans un logement d'un particulier, dans une maison ou dans un appartement avec des affaires, des, de l'habitation à l'intérieur, euh, il faut pas se servir que de la machine et seulement que de la machine. Il faut finir par un produit chimique à la fin. Parce que l'inconvénient de cette machine, c'est qu'il n'y a pas de rémanence. Donc C'est à dire que euh, si on oublie un endroit, Automatiquement, ben, s'il y avait une punaise à cet endroit-là, et eh ben, elle va pouvoir se reproduire et recommencer. Et donc là, le traitement ne sera pas efficace. Donc on finit toujours par un produit chimique. Alors après, par exemple, si on est dans une chambre d'hôtel, on peut utiliser que la machine. Et ça, c'est un sacré avantage pour, euh, pour nos clients. Dans une chambre d'hôtel, ben, les gens, quand ils sont, sort quand ils sont partis, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de linge, il n'y a plus rien. Il reste juste la petite armoire, le lit, la tête de lit et le sommier. Donc avec ça, on traite tout. On est sûr que dans une chambre d'hôtel, on ne va pas oublier un endroit. Et euh, ce qui est bien pour le client, c'est qu'au bout de deux heures après, ben, le client peut relouer la chambre. Que quand on met un insecticide, euh, ben, il faut attendre déjà 4 heures pour rentrer dans la pièce. Et après, il y a toujours une petite odeur d'insecticide dans la pièce. Et euh, ben, un client qui rentre, il va savoir de suite qu'il y a eu du produit. Donc il peut se poser la question. Donc c'est pas top top. Donc ça, c'est pas mal pour les hôtels. Et c'est pas mal aussi, euh, si vous êtes dans une maison, que vous avez euh, du linge dans une armoire, euh, donc vous savez la procédure, il faut laver le linge, mais des fois il y a des manteaux, des, des vêtements qu'on ne peut pas laver à euh, la machine à laver, euh, ou parce que la température ne peut pas aller à 60 degrés, et bien on prend cette machine et on envoie la vapeur dessus. Donc là elle est chaude, je vais vous montrer comment ça marche. C'est sûr à vous. <rire> donc voilà. La machine marche comme ça, donc c'est assez puissant, ça chauffe assez rapidement. La température monte jusqu'à 180 degrés, donc c'est de la vapeur sèche, donc ça ne laisse pas de l'eau, ça ne va pas couler après un autre passage, comme un petit vaporetto pour nettoyer les vitres, vous savez, ça envoie de l'eau et après on ramasse l'eau. Voilà, ça c'est la vapeur sèche, ce n'est pas de la vapeur humide. Vous allez voir que ma main ne sera pas mouillée. Ouais. c'est pas du tout mouillé il n'y a pas d'eau qui coule, rien du tout donc ça reste une bonne machine c'est un investissement Voilà, une machine comme ça, ça vaut presque 600 euros euh, mais euh, un bon professionnel s'il veut traiter des punaises de lit il doit avoir ça voilà. le traitement chimique c'est bien on ne peut pas s'en passer mais ça c'est un super complément du coup les interventions sont très efficaces si on, si on compile ça et le chimique on a du bon résultat. J'ai filmé la machine sur un chantier. Euh, C'était un chantier où il y avait une petite infestation de punaises de lit. Euh, la dame en a vu 3 ou 4. Elle a préféré appeler. Elle a même jeté son lit, et euh, son sommier et son matelas. Euh, ce n'était pas obligatoire vu la petite infestation qu'elle avait. Mais elle n'a pas pris de risque. Vu tout ce qu'elle a vu sur internet, elle a eu peur, elle a préféré tout jeter. Donc là, ça va être un traitement des plaintes, des, euh, des poutres, des murs, des habits. Donc ça va vous montrer la, la machine euh, en pleine action. Allez, je vous laisse ça de la petite vidéo. Et après, je vous dis à très bientôt les dd. Thank <laughs> you.